Bonjour, c'est Laurence, euh, Butterfly Warrior. Alors, euh, je fais cette vidéo pour arriver un petit peu à reprendre mes esprits, euh, à savoir où j'en suis. Euh, comme je disais, je pense qu'au début, je ne voulais pas partager parce que je me suis dit que bon, des personnes dans la confusion n'en voient un petit peu trop peut-être en ce moment. Alors, euh, je ne vais peut-être pas en rajouter, mais peut-être que c'est bien aussi de partager n'est pas toujours toujours au top des choses et néanmoins euh, les choses se passent bien voilà j'ai vécu quatre mois de chaos de bouleversements euh, que j'ai très bien vécu c'est ça le truc c'est difficile à expliquer que j'ai vécu des bouleversements et un chaos dans une grande lumière si je puis dire j'ai vécu le... Voilà. ce qui est difficile c'est maintenant finalement qu'il n'y a plus de chaos et que je suis tranquille et que je suis dans un degré d'épuisement très sérieux que finalement je n'arrive pas à reprendre le cours des choses voilà et puis euh, peut-être que c'est plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi-même ça je crois que c'est une grande leçon hein euh, c'est qu'il faut être capable de s'occuper de soi et il faut être capable de s'occuper de de des autres il faut savoir faire la différence. Il faut savoir euh, dire stop. Il faut savoir euh, se ressourcer en permanence, à tous les niveaux euh, respiration, alimentation, contact avec les autres, relations, tout ça. Bon, bref. Donc en fait, j'ai plein, plein de choses à apprendre, à réapprendre en permanence, si je puis dire, parce que la grande leçon de ces quatre dernières dernier mois, c'est pourquoi c'est très très très difficile, c'est qu'en fait ça a été une exploration euh, euh, très intense de mes racines familiales. Euh, et c'est quelque chose qui ne s'explique pas, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans l'énergie de mon corps, dans l'énergie de mes émotions, et tout ça, et avec ce que je vivais dans le fait d'accompagner ma maman qui s'est trouvée dans, dans des graves complications médicales. Et donc, je l'ai accompagnée très longtemps. Je l'ai accompagnée avant que les graves complications médicales arrivent, parce qu'il se trouve que j'ai sans doute une très, très bonne intuition. Et j'ai vu les choses arriver, j'ai envie de dire, deux semaines avant qu'elles arrivent. Hein. C'est toujours comme ça chez moi. C'est compliqué parce que euh, c'est comme si pendant deux semaines, je voulais écarter tout ce qui se passait parce que je, je voulais éviter que ce qui arrive, arrive. Mais ce n'est pas faisable. Euh, euh, c'est comme si je voulais retenir le destin et que je sentais qu'il y avait un truc qui était en train de se passer. Voilà, euh, bon, voilà il y a eu des messages. Hein. J'ai reçu, reçu des messages un jour on te prévient qu'il y a un truc qui va se passer et que voilà, c'est fini, maintenant il faut que tu accompagnes la personne c'était vraiment pas ce que je pensais que j'allais faire euh, ni cette année, ni une autre année hein, euh, me dire que j'allais accompagner ma, ma maman jusqu'à la fin hein. c'est un truc que je, je pensais pas faire et, et en plus que ça a été très très très, très compliqué et que euh, voilà, à tous les degrés mais pas par rapport au fait euh, de ce qu'on pense c'est qu'en fait, à chaque jour, j'ai, euh, au travers de cet accompagnement, découvert que tout ce que j'avais inscrit dans mes croyances, dans les relations, dans mes croyances vis-à-vis -vis de l'amour, dans mes croyances vis-à-vis -vis de la famille, dans mes croyances vis-à-vis -vis des hommes, dans mes croyances vis-à-vis -vis de moi, de, de mes croyances vis-à-vis -vis de moi, par rapport à moi, j'ai réalisé que était erroné, tout était faux j'ai réalisé que je me suis construite par rapport à des croyances que, que ma mère s'est racontée, que mon père s'est raconté que moi je me suis racontée par rapport à mon histoire familiale et que tout était tout était à réécrire en fait c'est ça qui est le plus dur c'est quelque part on pourrait dire je ne sais plus d'où est-ce que je dois partir puisque je dois écrire l'histoire complètement. J'ai réalisé quelque part, c'est comme si euh, ma vie avait été là pour, pour ce moment qui s'est passé au mois d'août. Euh, et avec ce qu'on appelle une espèce de dette karmique. C'est comme si toute ma vie avait été construite sur des croyances fausses Pour jouer un scénario qui a dû être programmé bien longtemps avant ma naissance peut-être même pas par mois voilà et tout s'est joué euh, au moment du décès de ma mère euh, où ça a été de rocambolesque en rocambolesque voilà, je rentrerai peut-être un jour dans les détails si j'ai le courage euh, et voilà donc euh, ben, la conclusion de tout ça c'est que chaque épisode de vie est une leçon c'est ni bien ni mal hein ce que j'ai vécu c'est une contraction je l'ai vécu dans une grande lumière euh, c'est comme si ça avait drainé plein d'énergie qui m'empêchait de vivre les choses et que maintenant je vais pouvoir vivre les choses mais je me suis tellement construite avec cette idée d'être une petite personne, quelqu'un qui ne vit pas les choses, qui reste dans son petit coin, qui, qui, va, qui va vivre sa petite solitude, son petit truc et tout, euh, son idée de ah, la personne qui est un peu victime et qui veut sauver les autres et tout, et tout, et tout. Et, et c'est tellement pas ça. Et c'est tellement beaucoup plus large que ça. Et euh, en fait... Euh, j'ai cette chance d'avoir intégré une formation qui est fantastique et qui m'a fait vivre en même temps que ce chaos cette sensation d'être vraiment accompagnée et pourquoi je fais cette formation c'est qu'à un moment ou à un autre j'aimerais bien arriver à transmettre les clés aux gens pour qu'ils arrivent à guérir un peu plus vite, un peu mieux euh, Voilà, et puis arriver à ah, j'ai réfléchi, je me suis dit de quelle manière je vais pouvoir transmettre les choses de la manière la plus simple, la plus rapide, la plus directe possible et par miracle je suis tombée sur cette formation cette formation où c'est pour apprendre un peu comme moi j'ai appris euh, euh, l'an dernier finalement à me faire ce qu'on appelle une forme d'auto-scan et euh, bah, c'est fantastique donc euh, pouvoir apprendre soi-même à s'écouter à découvrir les clés qui vont déverrouiller les choses dans son propre système nerveux, émotionnel et l'énergie de son corps euh, là il ne s'agit pas de s'arrêter à un organe hein, je ne suis pas médecin euh, voilà. mais il s'agit, puisque moi je me suis guérie en allant guérir l'énergie et euh, au début, bien sûr, je me suis fait accompagner euh, par, euh, voilà, par des énergéticiens, par des énergies, par ce voyage que j'ai été faire euh, dans des énergies très lumineuses et très guérisseuses. Euh, mais je me suis dit comment je peux résumer ça de la manière la plus simple possible pour euh, que ce soit compréhensible, accessible à tout le monde euh, parce que je suis persuadée que euh, quand on traverse un bouleversement ça ne se fait pas juste sur un tout petit bout c'est un petit bout mais c'est euh, euh, bah oui, ça peut être son travail, ça peut être la relation avec son chéri ça peut être la relation euh, avec, avec sa mère, avec son père la relation avec soi, euh, ça peut être une transformation ça peut être changer son alimentation une perte de poids, n'importe quoi mais à un moment donné, ce petit truc-là, c'est bien pour moi de l'aborder à plusieurs niveaux, c'est-à-dire l'aborder au niveau physique, parce qu'on est là sur Terre pour expérimenter. Bah, oui. Mais aussi dans, j'ai envie de dire, ça peut être une énergie un peu plus spirituelle, mais ça, ça c'est un peu ésotérique pour la plupart des gens. Mais c'est l'ensemble des choses, c'est-à-dire... Euh, euh, par exemple, on sait très bien euh, que pour une maladie grave, on va bien voir effectivement un chirurgien, mais aussi des soins de support, et aussi un kiné pour s'en remettre mieux après, et aussi euh, peut-être voir un épicureur pour euh, évacuer la douleur plus vite, mais aussi euh, se remettre à tel ou tel complément alimentaire et tout pour. Euh, voilà. Et donc euh, j'en suis là de mes réflexions. Comment expliquer que c'est un ensemble de, de médecine, un ensemble euh, c'est un équilibre, c'est un équilibre à trouver, un équilibre à trouver voilà, et c'est pour ça que je suis un peu euh, c'est pas que je suis dans la confusion, mais j'aimerais trouver le, le, le bon équilibre à transmettre, pour l'instant il n'est pas complètement là, parce que je suis tellement tellement sur tout réécrire à zéro que je suis dans un tel épuisement euh, voilà, parce que c'est logique mais je pense qu'il y a d'autres malades de... Euh, du cancer qui traverse un épuisement, euh, que ce soit au début, au milieu, à la fin de la maladie, euh, ou même quand on est guéri. Puis, genre, je vais dire aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, s'il n'y a pas des personnes qui sont un peu marteau, un peu en, en épuisement, euh, bah, oui, ça doit arriver très, très sérieusement en ce moment. Voilà. En fait, euh, c'est une phase. C'est une phase. Hein. Il y a des cycles, hein, comme l'ADN, ou alors des... des donc, euh, phase suivante. À très bientôt. Bonne journée à vous. Voilà.